Oui bonjour, je voudrais aujourd'hui apporter quelques conseils à nos différents stagiaires qui sont en situation de reconversion professionnelle et qui vont donc passer le concours de recrutement des professeurs des écoles. Alors la première chose je voudrais me présenter, je m'appelle Marc, je suis formateur chez Fortprof depuis plusieurs années et j'interviens notamment sur les épreuves d'éducation physique et sportive ainsi que celle de connaissance du système éducatif. Alors, avant toute chose, un petit retour sur le mot de reconversion professionnelle. Je ne suis pas certain que ce soit le mot finalement qui convienne le mieux car nous ne sommes pas sur une reconversion au sens où il va falloir refaire à l'identique un parcours que l'on a déjà fait, mais euh, je préfère le terme de conversion professionnelle. Il s'agit donc de passer dans un nouveau métier que l'on n'a jamais exercé auparavant et avec notamment deux points forts. Euh, le métier d'enseignant, c'est un métier de fonctionnaire, donc euh, la notion de service public, nous sommes avant tout euh, lorsque euh, nous serons professeurs euh, au service euh, du public euh, que nous accueillons. La seconde mission, elle est claire, le professeur des écoles organise son action avant tout sur un seul objectif, favoriser les apprentissages des élèves. Alors dans cette conversion professionnelle, si l'on souhaite euh, cerner le métier, ce qui en fait euh, vraiment la spécificité, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de s'appuyer sur un texte qui est celui du référentiel de compétences du professeur des écoles, qui est paru il y a quelques années, dans ce référentiel, nous voyons apparaître les gestes professionnels qui font la nature même du métier de professeur des écoles. Alors évidemment, un ensemble d'aspects éthiques, agir dans les principes de la République, mais nous avons aussi maîtrisé les savoirs disciplinaires, maîtriser la langue orale, la langue française à l'oral, et euh, à l'écrit, évaluer les élèves, différencier sa pédagogie, coopérer en équipe. Vous verrez euh, sur la quinzaine de compétences donc du référentiel de professeur des écoles tous ces gestes professionnels qui sont attendus chez un futur professeur d'école. Le second conseil serait de vous adosser dans votre préparation aux ressources qui sont proposées sur le Fort Prof, Fort Prof Campus. Euh, en effet, c'est une année chargée. Vous allez avoir à découvrir donc euh, de nouveaux contenus, de nouvelles références. Et je crois qu'il faut vraiment se fier aux choix et aux bibliographies, aux apports que vous trouverez sur ce Fort Prof Campus afin de ne pas vous éparpiller un peu partout et d'être à la recherche d'une référence ou d'une lecture qui peut vous être utile. Deuxième conseil, c'est celui de participer d'aller voir sur les forums qu'il y a, les forums donc qui accueillent les stagiaires aussi, les formateurs. Cela permet d'une part, et c'est très souvent rassurant, de voir que les problématiques qui sont les vôtres, les difficultés que vous pouvez rencontrer, et bien ma foi, elles sont partagées par tous. Et donc là, il y a quelque chose de rassurant. Voir aussi les réponses qui peuvent être apportées par les formateurs ou aussi certains stagiaires et c'est ainsi que cela petit à petit que se construit une nouvelle culture professionnelle. Dernier conseil, mais important également, euh, vous verrez, préparer un concours, rentrer dans le métier de professeur des écoles, c'est aussi acquérir un nouveau lexique. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous constituer un petit dictionnaire hein, du professeur des écoles, car les mots utilisés... Euh, doivent être précis et renvoyés à des situations très très précises. Prenons l'exemple, le mot de séquence, le mot de séance, l'objectif, la programmation, la différenciation, la remédiation. Nous voyons là qu'il y a un ensemble de mots qu'il va falloir connaître, découvrir et être en capacité d'expliciter. Voilà, je vais donc maintenant vous souhaiter bon courage pour votre préparation et vous adresser tous mes voeux de réussite pour ce nouveau concours.